Wow <rire> on dirait une tapette à mouche que t'as derrière Pop pop pop le ailleurs il était pas loin là Action Salut les gars c'est Olivier Fontenoy j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va tester le VTT enduro mais pas dans la forêt Sur un terrain de trial C'est pour ça que j'ai pris aussi mon trial Et on va tester la nouvelle caméra Insta360 Le but ça va être de tester un maximum d'accessoires Pour vous montrer comment on peut l'utiliser Théo Théo Théo Théo Où es-tu Théo Distance, je lui avais proposé l'enduro Mais d'une il l'a vendu, de deux tu reviens de blessure Sauf. Donc l'idée c'est que tu sois mon ouvreur Que tu me proposes des obstacles Puisqu'on connaît bien le terrain, on a la maison là Que tu vas devoir faire en premier Et que je vais essayer de faire avec l'enduro Je vous montre la caméra et tous les accessoires que j'ai pris Plein d'accessoires, bien sûr on a la caméra Insta360 Du fil de fer, de la ficelle, une pince, la perche invisible Avec le petit, euh, comment on appelle ça Petite ceinture sur laquelle on va pouvoir attacher justement cette perche On a aussi le kit Insta360 Bike Spécialement avec plein de petits accessoires ici là Plein d'attaches pour accrocher sur le vélo, la fourche, le guidon et tout ça Le terrain, vous le connaissez, on a déjà fait une vidéo là-dedans Il y a une partie avec des buses ici Une partie avec les poutres, peut-être qu'on peut commencer là-dessus Une partie avec des pierres Et une autre partie ben, avec des troncs, ça sympa aussi pour l'équilibre euh, Qu'est-ce que tu nous proposes bah, On peut commencer par l'équilibre Les poutres, ça commence ici alors pour ce premier défi du coup je vais installer euh, la caméra One X2 D'ailleurs je vous ai même pas dit le modèle Je l'ai installé avec l'adaptateur ici Du coup je vais pouvoir avoir une vue en plus avec le mode multi-view C'est à dire qu'on va pouvoir avoir une vue qui vous filme ma roue avant Et une vue qui filme ma tête Voir les frissons que je peux avoir euh, en train de régler On part de là bas, la poutre, la poutre ici et on sort Oh, c'est stable. c'est très stable Je vous rappelle qu'on est sur une vidéo enduro versus trial Donc est-ce que l'enduro sera meilleur que le trial C'est ce qu'on verra juste après Est-ce que là ça va passer Ok, ouais, ok, oh la la la la, tu vois les chaussettes push, push, push harder. Et notre Push. Euh, roulé finot, tu vois Push harder. Ok, tu, tu pousses tu pousses très dur. Tu pousses très dur euh, aux toilettes. Alors, mon ami Théo, regarde, je t'ai donné une ceinture. C'est pour faire des squats, non C'est pour faire des squats. Ah. Voilà, pas mal pour la rééducation. Ah, là, là. Ici, tourne-toi au soleil. Ici, tu vois, il y a une petite attache. Hop, hop, hop, hop. Ici, je te prends. Là, tchac, tchac, tchac. Regarde comment t'es beau. Avec ça, tu captes la 5G partout, mon gars. Mais ce qui va être sympa, c'est que ça va te faire un effet drone derrière, comme si quelqu'un te suivait avec un drone. Bon courage. Oh là, ouais, elle s'emballe la perche, là. On dirait une tapette à mouche que t'as derrière. Allez c'est parti, Teletobies fait du vélo You ça bouge un peu là-haut, oh comme ça bouge Allez allez, oui, allez on regarde bien loin Bien loin bien loin Et youhou On le valide on le valide Gardez, hein. On va le garder celui-là Avec le petit écran tactile là, hop on peut regarder Fais voir si on voit ma tête en train de me filmer Coucou, on est en 57 30 Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop Le dirayeur il était pas loin là Il Faut y aller dans l'élan. faut pas réfléchir Réfléchir mais mais pas trop quand même Mais un petit peu ah Ça compte ou pas Ça compte moyen mais attends il y a toujours ça qui me gêne c'est pour ça Théo qui est coach de VTT Pourquoi je suis pas arrivé au bout à ton avis Tu veux regarder le bout Non bah, là, là. <rire> Faut toujours regarder le bout Voilà peut-être le gâteau au chocolat à midi oh oh Prends du speed On va y aller à Allez allez, allez, allez. Voilà, du coup le clip est terminé, c'est exporté en image, ça donne ça. Oh. Prendre du speed, on va y aller à la Tox. Allez, allez, allez. Yahoo wow. On part sur un autre passage Théo. Le caillou là, il y a un jump énorme là, viens voir. Est-ce que tu crois qu'avec l'enduro, on pourrait monter là avec le jump là Oh, ça serait magnifique. J'ai l'habitude de rouler tout seul et je vais vous montrer qu'on peut se filmer tout seul. Je vais mettre mon trépied ici par exemple et la caméra pourra me prendre ici et après sauter derrière. Et ce que je vais faire c'est que je vais mettre la caméra avec moi En caméra embarquée comme ça vous allez pouvoir vivre exactement le feeling que je vis Je vais la mettre là à ras, à ras la bouche Comme ça on aura une orientation comme ça Je suis même pas obligé de la mettre en 360 D'ailleurs il y a un mode 270 vu direct ici Je vais mettre ce mode là d'ailleurs comme ça Pas besoin, caméra Insta 360 Mais pas forcément obligé de tout le temps la mettre en 360 Ok voulais pas montrer, c'est les mêmes supports, que les caméras ordinaires, tu vois, c'est un pas de vis. Hop. Alors, un nouveau passage. Il y a le même là, une grosse dalle en montée. Je pense que tu peux le faire, Théo ça. Peut-être qu'on peut, qu peut l'utiliser en mode vraiment euh, action caméra. Cette fois-ci, je peux te faire des petits effets comme ça, des petits tout Passer sous toi. <rire> Hop, <rire> sous le cadre. Si je bouge pas, ça va. Hop <rire> <l 'ac. rire> Je sais pas ce que ça va donner. <musique> Coucou. Pour celle là Théo, je l'ai monté tout à l'heure avec mon Enduro Et moi je vais jouer avec la caméra pour voir ce qu'on peut faire Est-ce qu'elle est waterproof Oh Immersion Immersion Oh putain là par contre le oh, oh, la mienne de caméra est pas, est pas waterproof par contre ici là Ok ça filme wow. wow. <rire> Voilà, oh je fais glisser. Attends, hop. <rires> ça va être du remontage ça. Imagine, j'accroche la caméra dans tes rayons, tu sais. Voir ce que ça pourrait donner. Et on fait un test, ça doit pouvoir passer. Hein. Euh, si y a un maximum de, de pouces bleus, on fera un petit test, on essaiera de mettre la caméra dans les rayons. Vous en des endroits un petit peu exceptionnels, où c'est qu'on pourrait faire Les manivelles du moyeu, peut-être ouais. à gerber la, la vidéo. Tu me filmes euh, le même en enduro Ok. Watch you too. Watch you too. On retrouver des trucs à faire. Ah, yo <rire> Alors, tu veux que je te montre mon invention, là mon idée que j'avais tout à l'heure Ça, dans le dos, je vais l'attendre au maximum. Check. Là, j'ai pris de la ficelle maintenant, que je vais accrocher ici et sur ma caméra. Il va falloir que tu me la jettes le plus fort possible sans que je me la prenne dans la gueule. Mais t'imagines un effet genre jeu vidéo, genre 360. Est-ce que mon idée peut marcher Ah oui Eh, hey, j'ai la bricole. Le montage va pas être simple. Ouais. Ah ouais, ça peut le faire. Non, on laisse comme ça. Ça fait... Ouh Oh merde Oh non, j'ai cassé mon fil. Oh putain Et la caméra... Ah non, c'est bon. Ouais, est remis. écoutez on va terminer cette vidéo avec euh, un atelier euh, chasse et pêche euh, pêche à la mouche si vous voulez une prochaine vidéo pêche à la mouche euh, abonnez-vous ah ah ah j'ai chopé un truc un gros pouce bleu dans la description Il y a un petit lien qui vous permet d'aller acheter cette caméra qui est où d'ailleurs je l'ai perdue Bah elle est perdue Trouvez-la Trouvez le lien trouvez la caméra Allez, là. Allez là. C'est un lien affilié à chaque fois que vous cliquez dessus et que vous commandez une caméra je gagne un peu d'argent donc s'il vous plaît utilisez-le ça fera plaisir Ouy Je me suis pris dans la gueule Action Tu me mets en mouvement En wooling <rire> non. Oh, ah, gros, là, gros Merci à Insta360, vous l'avez compris, qui a sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez récupérer cette caméra dans le lien qui est dans la description avec un petit code promo et un petit lien affilié qui fera plaisir la semaine prochaine. Hein. Et puis n'oubliez pas, j'ai une chaîne gaming maintenant, Vous êtes abonné juste là.